Voici ce que vous recevez quand vous commandez la tourie de 1 gallon avec barboteur et bouchon. Donc ça, ça va être parfait pour faire n'importe quelle boisson alcoolisée. Vous avez le bouchon que vous rentrez directement ici. N'oubliez pas de remplir le barboteur juste au niveau des lignes là. C'est très simple, c'est indiqué. Et euh, ce barboteur est fait en trois parties, il y a un couvercle. Il y a une partie interne et la partie principale. Tout ça se lave très très bien au lave-vaisselle ou à la main si vous préférez. Bonne fermentation